Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une vidéo point sur la chaîne, et je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie de Kino, comment vas-tu Kino Et salut à tous, et ben ça va très bien, euh, j'espère que toi aussi ça va bien, je suis content d'être euh, d'être là avec vous parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et ça fait encore plus longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble etridil au moins euh, au moins deux ans non quelque chose comme oh, ça ça fait ça fait vraiment très très longtemps euh, et en fait ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo point tout simplement alors pourquoi cette vidéo point euh, parce qu'on a plusieurs sujets euh, pêle-mêle à aborder euh, au sujet de la chaîne et de choses qu'on va faire autour de la chaîne Premièrement on va parler de monétisation, ensuite de la création d'une chaîne secondaire qui va être dédiée aux vidéos officielles. Ensuite on va un petit peu aborder notre état d'esprit concernant euh, Halo euh, et bah, la création de contenu sur la chaîne YouTube. On a quelques sujets relatifs à l'événementiel à la forge et enfin euh, un projet qui va plus te concerner Kino. Euh, puisqu'il s'agit de la création d'un compte Instagram à Alors, est-ce que tu veux attaquer avec la monétisation Alors voilà, c'est un truc qu'on travaille depuis quelques temps en interne, on n'en parlait pas forcément. Euh, pour revenir un petit peu sur l'historique de la chaîne, euh, elle a rapidement été monétisée. Vous en étiez pas rendu compte à l'époque, s'il y a des gens qui, qui sont là de, de, de l'époque. Euh, ça nous avait permis d'avoir un petit peu d'argent pour essayer d'organiser des concours. Et à un moment donné les règles de YouTube ont changé, on était partenaire avec Machinima qui a fermé et on a perdu la monétisation jusqu'à aujourd'hui où euh, elle euh, repointe euh, le bout de son nez et ça va être plutôt cool parce que ça va nous permettre d'avancer dans certains projets. Plus généralement, c'est aussi euh, des besoins de financement vis-à-vis euh, -vis du site, puisque Halo Infinite euh, n'a pas très bien fonctionné, si jamais vous suivez un petit peu l'actualité, n'est-ce pas non, euh, non, non, non, non, non, on peut pas dire ça. <rire> on peut, ne on peut, peut pas dire ça, il n'a il a pas du tout fonctionné, pardon. Donc, Non, mais c'est voilà, vraiment un besoin aujourd'hui euh, du site, puisque l'infrastructure a un certain coût, quand on fait des concours, évidemment, il faut les financer. Et puis, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas activé pendant assez longtemps parce qu'on ne voulait pas spécialement qu'il y ait des pubs sous nos vidéos. Sauf que les règles de YouTube changent constamment, comme tu l'as dit, justement, bien, il se trouve que même quand on ne l'active pas, la monétisation, il y a des pubs. Donc, euh, bien, on a choisi de l'activer pour pouvoir aider le site en général. Et puis voilà. voilà donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas changer vos habitudes sur la chaîne, euh, du moins euh, au, au jour le jour. Quoi. Enfin, il n'y aura pas de changement. On ne va pas être partenaire avec des marques où vous allez voir, comme certaines chaînes le font, euh, on est partenaire de, de telle marque où on doit présenter un objet ou quelque chose. Voilà, ça, il euh, n'y aura pas. Euh, on continue de faire des vidéos euh, Halo pour les fans de Halo en étant fan de Halo euh, voilà donc c'est juste les pubs qui sont au début de, de, de, de, des vidéos que vous allez voir qui vont nous rapporter euh, un petit peu des sous et qui seront euh, investis euh, euh, derrière pour que la machine puisse tourner Je sais pas si j'ai été très clair D'ailleurs Kino as-tu entendu parler de NordVPN <rire> Non mais on la garde, on la garde. <rire> aïe, aïe, aïe. Putain, mais comment je vais faire ça pour monter ça derrière <rire> Ah bah tu pars sur une pub NordVPN, hein je vois pas, pas d'autres possibilités. <rire> <rire> non bon, plus sérieusement, ça ne changera strictement rien au contenu qu'on va produire. Et pas tellement au niveau des pubs, puisque de toute façon, comme on le disait, il y en a déjà un sacré paquet sur YouTube. Alors un second point qu'on voulait aborder dans cette vidéo c'était la création d'une chaîne secondaire dédiée à l'archivage des vidéos officielles puisque comme euh, vous le savez sans doute si vous suivez la chaîne nous avons actuellement deux activités sur euh, la chaîne qui est d'abord la création de contenu en rapport avec euh, l'actualité ou avec euh, l'univers de Halo mais aussi l'archivage de vidéos officielles qui est à destination du wiki Halo donc ça nous permet et eh bien, tout simplement de référencer les vidéos chez nous, avoir le contrôle de leur euh, statut, et aussi de pouvoir les traduire et les sous-titrer. Bon, il se trouve que cette activité, elle est euh, essentiellement euh, réalisée par euh, Léo Zoras, qui est aussi euh, sur la chaîne mais euh, elle, elle interfère parfois avec la création de contenu, surtout dans une période comme euh, on vit actuellement, qui est assez creuse, où on produit assez peu de contenu. Euh, on est conscient que ça pose problème pour euh, une certaine partie de notre public qui ne comprend pas toujours ce qu'est le contenu qu'on poste puisque c'est quand même souvent du contenu d'actualité mais c'est aussi parfois du contenu qui est plus ancien et euh, du coup on, je reconnais hein, quand même que c'est pas euh, toujours euh, très très clair de ce qu'on fait. Donc l'idée c'est de conserver les vidéos euh, qui sont euh, d'actualité, d'importance comme euh, bah, les trailers de saison, les trailers de jeu, les choses comme ça sur la chaîne principale qui seront toujours euh, traduites et sous-titrées. Par contre tout ce qui concerne les vidéos qui sont plus secondaires au niveau de l'actualité, eh bien, elles seront à présent postées sur cette chaîne secondaire qu'on va appeler Wiki à l'OFR tout simplement et qui va avoir, elle, réellement vocation à l'archivage des vidéos officielles. Voilà, donc on peut vous inviter directement à vous abonner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le lien sera en description de cette même vidéo. Alors, on voulait aussi vous parler euh, de notre ressenti plus personnel vis-à-vis -vis de Halo et de notre investissement par rapport à la chaîne, puisque depuis euh, le début de l'année, maintenant, vous avez dû vous rendre compte que l'activité de la chaîne a fortement diminué. Et ça bah, c'est directement lié à Halo Infinite et à notre euh, avis et notre ressenti sur le jeu. Puisque Kino et moi je pense que... Kino je pense pire que moi, il est encore plus déçu que moi de ce jeu. L'absence totale de contenu sur Halo Infinite, de mise à jour, de suivi, la campagne qui nous a pas forcément énormément convaincu, Surtout après autant d'années d'attente, c'est vraiment quelque chose qui a complètement coupé notre motivation. Après il y a des raisons euh, très personnelles qui font que euh, j'avais clairement autre chose à penser que Halo cette année. Euh, et c'est encore le cas d'ailleurs. Donc euh, ce n'était tout simplement euh, pas le moment de créer du contenu. Ça m'arrangeait à la limite hein, d'ailleurs de ne pas euh, avoir un jeu qui cartonnait à ce moment là. Et voilà, donc euh, la trajectoire que prend le jeu quand même euh, à court terme n'est pas forcément euh, très très euh, prometteuse puisque la prochaine mise à jour arrive dans 5 mois bon on a quand même la forge hein, qui est un outil absolument incroyable et qui, qui promet de très très grandes choses néanmoins euh, autant que je puisse aimer ce mode de jeu je ne pense pas qu'il arrivera à complètement renverser la vapeur et faire de Halo Infinite un jeu de nouveau attractif ça ne pourra passer que par l'apport de contenu et le suivi régulier de 343 Industries chose qui n'est pas prévue à court terme donc euh, on a suffisamment donné avant la sortie d'Halo Infinite dans des périodes creuses pour se repourrir la santé à charbonner les vidéos H24 j'ai absolument pas la foi de faire ça et on verra ce que donne euh, et ben du, du coup Halo Infinite dans les années qui viennent pour voir si on reprend vraiment de l'activité en tout cas, dans une période pareille, euh, personnellement, je ne vois aucun intérêt à m'investir euh, plus que de raison. Alors, euh, quelques vidéos de temps en temps, euh, ça me va bien, mais au-delà, euh, ça n'en vaut juste pas le coup. Euh, et je, je pense que Kino a aussi euh, son avis à donner là-dessus. Bah, tout à fait. Euh, donc, je vais pas, je vais pas m'éloigner beaucoup du tien, euh, malheureusement, euh, parce qu'on a donné énormément d'énergie... Avant la sortie du jeu, pour, pour préparer la chaîne, pour préparer la commu, euh, il y avait besoin de, de mettre une énergie, un, quelque chose. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu de jeu, qu'il y avait tout à créer, en fait, tout à refaire. Euh, alors ça reste des bons moments qu'on a pu passer tous ensemble, des, des vidéos intéressantes à faire, des échanges qu'on a pu faire, que ce soit sur le Discord, euh, sur, sur Facebook, dans le groupe Facebook. Euh, enfin voilà, il y avait plein de choses qui sont intéressantes à ce niveau-là. Ressentir la hype... Euh, monter au fur et à mesure qu'il y avait des trailers et des news, c'était vraiment cool. Mais quand le jeu est arrivé, ça a été une espèce de, de, de, de, de soufflet, quoi, de, de truc qui s'est complètement écrasé. Moi, j'ai l'impression que Halo Infinite, au niveau de la campagne, je suis un joueur campagne, c'est le truc qui me, qui me donne le, le plus envie de me lancer dans un jeu et d'y rester. Euh, la campagne, j'ai juste l'impression que c'est le DLC d'un jeu qu'on n'a pas eu. Voilà. Pour, pour être, pour être le, le plus clair possible et sans entrer dans les détails. Euh, donc c'est une, une déception. J'ai l'impression que l'intérêt le, le, du jeu, on nous l'explique comme si c'était un autre jeu euh, où je suis privé. Quoi. Euh, et et le, le multijoueur, donc de base je ne suis pas un joueur véritablement multijoueur. Il euh, n'y ben, a pas grand chose. C'est ouf comme ça prend du temps euh, à se mettre en place. Et... Quand je ne suis pas sur la campagne, normalement je fais des machinima et Halo Infinite euh, n'est pas fait du tout pour, pour la création, pour, pour du machinima, du moins à l'heure actuelle. Et euh, donc c'est une espèce de, de, de tristesse totale euh, quand je suis face à ce jeu avec une fatigue euh, que je traîne, on va dire, euh, personnellement, là je parle, euh, sur, deux ans, euh, sur deux ans pour préparer la chaîne. Euh, et du coup ça fait qu'aujourd'hui, euh, en plus de changements dans ma vie euh, également qui ont fait que j'ai dû prendre euh... enfin c'était pas c'était pas prévu c'était pas voulu mais j'ai dû prendre un petit peu de recul par rapport à la chaîne euh, ça fait que ben on revient tous les deux aujourd'hui avec beaucoup moins d'entrain beaucoup moins d'énergie et dans une période qui est malheureusement creuse du coup beaucoup moins de contenu à, à produire beaucoup moins de hype à sortir en plus de ça, moi je suis pas un joueur forge, donc il y a la forge qui arrive, donc c'est très bien. Euh, mais en fait, moi, elle ne me nourrit pas. Euh, voilà, Donc toi, toi, pour le coup, tu as au moins ce petit truc où la forge peut arriver à un peu te nourrir. Euh, moi, j'attends vraiment quelque chose au niveau de la campagne. quoi. C'est vraiment mon seul et unique objectif. Et j'ai l'impression que je peux attendre encore un moment avant qu'il y ait quelque chose de ce côté-là. Euh, alors on va pas rester fondamentalement euh, là-dessus, on continue, on va poursuivre parce qu'on a quand même euh, des choses euh, à faire sur la chaîne, on a des choses, euh, des événements à mettre en place. Alors On va rester un petit peu dans le, dans le point négatif avec les Halo FR Challenge donc, euh, que vous avez peut-être rencontré euh, sur la chaîne pendant quelques mois. Euh, ça devait donc durer un an de euh, janvier dernier à décembre et depuis cet été il n'y en a plus parce qu'en fait ça demande énormément de travail au niveau de l'organisation comme je le disais moi ma, ma vie personnelle a changé sur pas mal de points je n'avais plus trop le temps de m'y consacrer et finalement en fait il euh, bah, y avait tellement peu de monde qui participait à ces Halo FR Challenge. L'objectif c'était euh, faire comme des, des succès, pas des succès, des, des, des, des citations à l'époque. Euh, co comment, comment ça s'appelle Comment ça s'appelle ce qu'il y a sur Halo Infinite là, les trucs euh, qu'il faut faire Les défis, voilà, je ne même plus comment ça s'appelle. Voilà, c'était des genres de défis qu'il fallait faire euh, où vous vous affrontiez les uns les autres et les meilleurs avaient en fin d'année euh, un cadeau. Euh, alors il y aura quand même un cadeau, mais euh, finalement bah, là aujourd'hui on est en Novembre euh, et euh, les, les, les chiffres se sont arrêtés voilà les donc je mettrai le tableau final avec les dernières participations euh, à jour pour que vous puissiez euh, savoir qui a gagné et le gagnant aura donc un petit cadeau comme c'était prévu c'est juste que la saison est raccourcie malheureusement il n'y aura pas de saison 2 parce que beaucoup de travail pour finalement pas beaucoup d'intérêt de votre part donc c'est une déception euh, mais on a d'autres idées de concours et de jeux à vous proposer et on espère vraiment que de ce côté là ça va marcher là c'est toi Eridil qui a euh, qui a le flambeau et eh bien oui on va parler de forge hein, puisque c'est vraiment l'actualité brûlante et donc comme tu le disais on va avoir de l'événementiel au niveau de la forge alors on va avoir du contenu du côté de la chaîne mais je prévois d'organiser un concours forge incessamment sous peu alors je ne vais pas plus détailler que ça puisque actuellement je ne connais pas vraiment les détails du concours. Ils ne sont pas fixés tout simplement, donc ça viendra par le biais eh d'un article, d'une vidéo qui expliquera plus en détail de quoi il en retourne. Mais ça, je suis quasiment sûr et certain que ça verra le jour puisque ça me tient à cœur tout particulièrement. Alors concernant le contenu forge sur la chaîne, on prévoit de faire euh, voilà, des vidéos forge, alors de la présentation de cartes, du tuto forge, ça dépend. Il y a de quoi faire, il y a de quoi parler sur cette forge. Maintenant, est-ce que ça va euh, intéresser réellement euh, énormément de monde Est-ce qu'on va avoir la motivation de le faire Quoi qu'il en soit, attendez-vous à avoir du contenu forge d'ici la fin de l'année. Et enfin, on avait un dernier point dont on devait parler, qui pour le coup n'a rien à voir avec euh, la chaîne. Eh bien, il s'agit de la création d'un compte Instagram, Allo.fr. Voilà, tout à fait. Alors, on va rester quand même connecté un petit peu à tout ce qui est création de, de la communauté parce que ce compte instagram son objectif c'est aussi pouvoir mettre en avant ce que vous pouvez créer donc euh, pourquoi pas des images pourquoi pas des chaînes sur youtube n'importe quoi euh, que vous vous pouvez faire euh, et l'idée c'est euh, bah en fait plus simplement, euh, je me suis mis à Instagram vraiment tout récemment personnellement, je n'y avais jamais mis les pieds, mais c'est de façon professionnelle où j'ai dû euh, y aller dessus. Et je me suis dit en même temps, bah, pourquoi pas euh, faire un compte Instagram Allo.fr puisqu'il n'y en a pas. Euh, donc le compte, il est créé, lien en description également si vous avez envie euh, d'aller y jeter un oeil. Et comme j'ai dit, ça sera l'endroit parfait pour vraiment mettre euh, vos créations en avant là-bas, on verra Comment on pourra le faire exactement Le compte, il est tout neuf. Il y a tout qui peut être fait. Euh, voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, n'hésitez pas à proposer même vos idées pour le contenu euh, de ce compte Instagram. Et je crois que nous avons fait le tour, du coup, euh, Eridil Et oui, mais je pense que c'est l'heure, Kino. Ah, c'est l'heure Et oui, c'est l'heure de leur parler de NordVPN <rire> <rire> tu m'as eu. <rire> Ou alors simplement de conclure cette vidéo sur un petit viva l'eau. À très vite, à très bientôt, et prenez soin de vous. Viva l'eau. Viva l'eau.